C'est Karim. Euh, je viens d'intégrer la compagnie il y a à peu près une semaine. Et euh, bah voilà, c'est le démarrage, c'est les débuts. Euh, c'est vraiment mes premiers pas euh, en tant que... Tu peux euh, passer le balai à ma place Parce que j'ai la flemme de le faire, en fait. Ok T'es un bon, toi Ok, Teddy Repose-toi. Et, euh, et du coup, voilà, bah, je suis vraiment très content de ces, de ces débuts parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une bonne cohésion dans l'équipe. Euh, mais Karim, pas plus... assis, là Il y a tous les plateaux repas à préparer. Bon, allez, je vous laisse le chariot. Oui, Nathalie. C'est Nathalie, c'est la chef de cabine. Et voilà, vraiment bonne cohésion dans l'équipe. Mon on est petit Karim, tous... ce sont les clés de l'avion. N'hésitez hein pas, prenez-les. N'hésitez pas à le garer ailleurs, j'ai besoin de l'absenter. Oui, mon commandant. Voilà, et euh... non, mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'on est, qu on, est... On, a... on est tous sur le même pied d'égalité. quoi. On travaille vraiment tous, tous pareil. Quoi.